« Bonjour à toi chers spectateurs, la revanche des crevettes pailletées » de Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Disons que le premier métrage était sympathique, mais que, ben, soyons sincères, j'avais trouvé le film très bizarre dans sa démarche. Euh, J'étais plutôt friand de l'aspect comique du film, mais je trouvais que l'aspect dramatique était assez mal amené, et qu'au-delà de ça, le film se vendait comme étant un film de waterpolo sur fond de culture gay, et qu'au final, ça n'avait pas réussi à atteindre cet objectif. Donc j'avoue que cette suite m'intriguait sans forcément me titiller plus que ça. Le résumé pour faire simple, quelques années après avoir fait des étincelles, les crevettes retournent au Gay Games pour rendre hommage à Jean. Mais sur le chemin, ils font une petite halte en Russie où rien ne se passe comme prévu. C'est fou comme parfois faire une suite, c'est une bonne chose. Dieu sait le nombre de suites qu'on pourrait aligner en disant pourquoi, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils sont allés dans ce sens pourquoi finalement choisir de donner de nouvelles aventures à des personnages qui n'en ont pas besoin Les personnages des crevettes pailletées avaient réellement besoin, je pense, de ce second volet pour prendre tout leur sens. Clairement, Govard et Le Gallo ont réussi à atteindre l'objectif que, je pense, ils n'avaient pas totalement et pleinement réussi à toucher du bout du doigt sur le premier métrage. C'est-à-dire être un film qui cherche à être militant, mais également un film qui cherche à être juste dans son histoire et à comprendre que ce qui nous intéresse... Ce sont avant tout ces personnages, le contexte dans lequel ils évoluent, les gestes qu'ils vont faire et surtout l'engagement qu'ils vont prendre envers à la fois le contexte dans lequel ils se trouvent au sein de leur film, mais surtout envers le spectateur. Et ici, Dieu sait que j'ai trouvé le film extrêmement bon, Dieu sait que j'ai trouvé le film attachant, drôle par moments, dramatique lorsqu'il fallait, intense lorsque c'était nécessaire, mais surtout équilibré. Bon, Encore une fois, le gros problème, c'est que c'est long. C'est beaucoup trop long, ça dure quasiment deux heures, ça devrait durer beaucoup moins de temps. Mais ici, les longueurs se ressentent beaucoup moins parce que les personnages sont bien plus étoffés que sur le premier. Il y a le côté, on les connaît, on sait dans quelle direction ils vont, on sait ce qu'ils recherchent, et ça, du coup, ça n'a plus besoin d'être présenté. Et donc, Govard et le galop arrivent à équilibrer le reste. Bref, c'est un film qui démontre à quel point une suite est essentielle pour réussir à développer quelque chose qui nous semblait évident sur le premier, mais qui prend tout son sens ici. Les suites de long métrages à succès, personnellement, je dis pourquoi pas, lorsque l'idée à la base du projet permet à cette idée de se tenir sur la longueur, parce que sinon, si c'est juste histoire de capitaliser sur un succès qui n'était pas prévu, l'intérêt et le sens du projet n'a pas vraiment lieu d'être. Le galop et Govard nous embarquent une nouvelle fois dans une aventure rocambolesque et chatoyante qui prend ici beaucoup plus de sens en choisissant de ne pas remettre en avant le water polo pour se concentrer sur le propos et l'évocation d'un militantisme nécessaire encore aujourd'hui qui gagne en impact par le regard aigu et sensé de deux auteurs, Passionnés par leur sujet. En termes d'écriture, le scénario est donc signé par Cédric Le Gallo, par Maxime Govard et par Romain Chauaille. Euh, le scénario ici s'équilibre et s'arc vraiment sur cette idée que dans le premier, l'objectif c'était de voir ces personnages aller au Gay Game Games, faire des matchs, galérer, ne pas réussir. Donc c'était un schéma, on va dire, très archétypal dans le genre et du coup le script ne décollait pas plus que ça, je trouvais. Ici, ce qui est évident, c'est que dans cette idée de vouloir jouer avec des personnages qui vont être coincés en attente dans un endroit avant justement d'aller aux Gay Games, et donc que du coup, ils vont forcément devoir évoluer les uns avec les autres, c'est là finalement que le scénario prend tout son sens. Parce qu'on se rend compte que ce qui manquait sur le premier film, c'était juste des petits chocs entre les personnages. Et ici, on les a. Tous les personnages sont étoffés. Tous les personnages sont décuplés, tous les personnages arrivent à avoir leur petite aventure, leur petit moment de bravoure, leur petit instant où leur militantisme ou leurs idéaux ou leur logique, qu'elle soit romantique ou simplement amicale, va prendre du sens. Et bien c'est ça finalement qui fait vivre ce scénario. C'est ça qui fait que ces personnages, ces différents protagonistes, qui sur le premier je trouvais étaient parfois un petit peu des je sais pas, des cases à cocher entre guillemets pour rentrer dans un certain archétype de long métrage. Pas forcément l'archétype du film LGBTQI+, mais simplement l'archétype du film de, de sport où chaque personnage est soit le fort de l'équipe, soit le faible, soit le personnage un peu excentrique, soit machin. Et là je trouve que justement chacun de ces personnages a beaucoup plus que ça. Parce que vu qu'ils ne sont pas enfermés dans ce contexte de Water Polo, ben, ils prennent beaucoup plus de puissance et d'émotion. Et alors, en tant que spectateur, on se laisse embarquer là-dedans et on se dit que cette histoire, elle a beaucoup plus de cohérence. Que peut-être, oui, elle est plus limitée. Et que par instant, on se dirait qu'on pourrait retirer des fragments. Se dire que peut-être les personnages divaguent un petit peu trop à gauche et à droite avant de réussir finalement à accomplir quelque chose. Mais pour autant, eh ben ça marche. Ça marche parce que c'est équilibré. Et parce que du coup, en tant que spectateur, on s'investit beaucoup plus dans cette aventure. Shoai, Govard et Le Gallo apportent à cette écriture un militantisme et un politique beaucoup plus fin que sur le premier métrage, prenant ici un sens plus doux, plus juste, plus engagé, et finalement plus cohérent avec ce que les trois auteurs cherchent avant tout à mettre en avant, l'acceptation de soi. Bon, toi, ce sujet est un peu évident au vu de ce que le scénario évoque. Mais avec la présence de Selim, avec le contexte politique et avec le militantisme inhérent à ce récit beaucoup plus centré sur l'aspect géopolitique que simplement évocateur des LGBTQI+, il y a dans ce récit une forme de protestantisme teinté comme évoqué avant, de comédie et de drame, qui passe extrêmement bien. En termes de mise en scène, euh, Le Gallo et Gauvard déjà, ils ont un peu oublié ce format un peu hybride qui était sur le premier métrage, qui était quasiment un 2.0 qui, je pense, était fait parce que potentiellement, il n'était pas sûr que le film soit distribué en salle, et donc que ce format-là est souvent et généralement utilisé lorsqu'on sait que le film va être dispo sur les plateformes de VOD, et donc que les gens le regarderont sur téléphone. Mais ici, du coup, rien que par le format du scope, le film a beaucoup plus de sens. Rien que par la démarche rythmique qu'a le film on sent qu'il y a une envie de vouloir vraiment embarquer le spectateur dans un immense road trip qui va partir en cacahuète et qui va vraiment être euh, déterminant par rapport à l'avancée des personnages. C'est ça en fait qui me plaît dans ce long métrage, par rapport au premier qui, par moments s'enfermait dans cette petite case du film de sport, encore une fois, je sais, je le répète, mais c'est bien de le dire parce que vraiment, le premier, on avait cette impression que, malgré le contexte qui était un peu atypique, l'ensemble du film était convenu. Et là, je trouve que, encore une fois, le galop et Govard ont cette rythmique, ont cette intensité, ont cette justesse d'esprit de faire en sorte que, au delà du choc qu'il va y avoir entre les personnages, ça soit dynamique, ça soit punchy, qu'on se laisse embarquer, qu'on trouve que la comédie, elle est drôle, qu'on trouve que le drame, ça soit attachant, qu'on trouve que les instants d'émotion, ils ne soient pas amenés à la truelle. Comme c'était un petit peu le cas, je trouvais par exemple que la mort de Jean sur le premier, elle était vraiment jetée à la fin et qu'elle pouvait laisser un petit peu perplexe. Or là, je trouve que tout du long, il y a une évolution, il y a un côté très engagé, encore une fois c'est bon de le rappeler. Il y a une envie de vouloir nous emporter dans une forme de militantisme mais qui est jamais rébarbative. genre ça voudrait nous matraquer à la gueule qu'il faut absolument assumer des choses comme ça. C'est plus une question d'identité. Et l'identité, bah, elle est aussi graphique. Parce que oui, il y a l'identité qui est évoquée par tous les personnages dans le long-métrage, mais il y a aussi l'identité physique, celle que le long-métrage va transmettre par le biais d'effets, par le biais d'archétypes, par le biais d'éléments de scénographie qui peuvent sembler évidents, mais qui, au sein du long-métrage, vont prendre plus de sens. Et ici, je trouve que c'est exactement ça. Je trouve qu'il y a de nombreuses scènes qui sont très chatoyantes, très bien faites, très dynamiques, très intenses. Et c'est ça, en fait, qui fait que, encore une fois, je trouve ce film bien plus intelligent que son aîné. Govard et le galop semblent beaucoup plus à l'aise ici, comme si le premier métrage avait surtout été un bon moyen de poser des personnages et une base, pour ensuite les emmener dans une direction plus intelligente et surtout cherchant beaucoup plus à exploiter leur ambiguïté les uns par rapport aux autres. Si le jeu de comédie, qu'elle soit de situation ou de gag, tient encore assez bien la route, c'est dans ces affres de drame et de militantisme scénographique que les deux auteurs apportent une touche bien plus intéressante à un métrage, encore une fois, qu'ils maîtrisent, qu'ils étendent peut-être un peu trop... Encore une fois, c'est bon de le préciser, mais qui marche beaucoup plus que sur le premier. En termes de casting, celui-ci, encore une fois, est très bon. Je trouve que chaque acteur a réussi à upgrader un petit peu son jeu, et je trouve qu'ici, ils portent avec beaucoup plus d'aisance leur personnage. Ça se ressent notamment, par exemple, sur Nicolas Gobb, qui jouait donc le personnage de Mathias, qui, lui, ici, est beaucoup plus à l'aise avec son personnage, et je trouve, ça se ressent. Je trouve que Michael Abitboul, je trouve que Bilal Al-Etrabi, qui joue donc le personnage de Céline, qui rejoint un petit peu la bande, est très bon. Je trouve derrière qu'on a des acteurs qui sont vraiment excellents, enfin, que ce soit David Bayot, que ce soit Romain Lancry, euh, que ce soit Dimitri Solviov, que ce soit euh, Roland Menou, euh, tous les acteurs sont vraiment excellents. Mais là, autant sur le premier, je pouvais pas le citer comme étant un des acteurs déterminants du long métrage, autant ici, j'ai envie de le dire, c'était mon acteur préféré sur le premier métrage, Ici, il vole la vedette à chaque scène où il est présent à l'écran, et Dieu sait ce qu'il est bon. Si dans le premier film il était un second rôle, Romain Bros s'impose ici comme l'un des énormes points forts et primaires d'un long métrage qu'il porte à de nombreuses reprises à merveille sur ses épaules. Au bout du compte, la revanche des crevettes pailletées est un de ces magnifiques exemples qu'il faut ériger comme quoi une suite peut dépasser l'aîné. Clairement, ce long métrage est meilleur que le premier. Par des aspects de mise en scène, par des aspects d'écriture, le jeu a réussi à aller un petit niveau au-dessus. Je, je trouve que dans l'ensemble, c'est un film qui assume beaucoup plus ce qui était souvent en retrait sur le premier film. C'est-à-dire que là où le premier film était vraiment un film de waterpolo très classique, avec le contexte LGBTQI+, qui se rajoutait par-dessus, ici, c'est un vrai film militant qui cherche à faire passer un message, dans un contexte où il peut mêler comédie, drame. Et un petit peu de tension. Mais dans l'ensemble, ouais, la revanche des crevettes pailletées de Maxime Govard et Cédric Le Gallo, si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Si vous avez aimé le premier, vous allez adorer celui-là. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez quand même y aller parce qu'il n'y a pas besoin de connaître forcément le premier pour savourer celui-là. A plus!